Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fabien Truong. Bienvenue. Bonjour. On est ravis de, de vous accueillir à effraction. Alors, comme le, le titre de la rencontre l'indique, celui qu'on accueille est évidemment le, le sociologue. Vous êtes, vous êtes connu pour ça, pour un parcours depuis longtemps en tant que sociologue et, et ethnologue qui vous est intéressé notamment à la jeunesse. En tout cas, et notamment à la jeunesse dite avec des guillemets que vous prenez soin d'utiliser de banlieue. Euh, dans divers livres, dont, dont Jeunesse française, qui vient d'être réédité en poche à La Découverte, je crois, et qui est disponible sur la table à côté. Mais ce qui nous intéresse en premier lieu aujourd'hui, Fabien, c'est euh, La taille des arbres. Hein, c'est une rencontre consacrée à la botanique. Non, La taille des arbres, c'est le titre un peu mystérieux, d'ailleurs, vous allez nous, nous, en, nous en parler, euh, de votre premier livre de littérature. Hein, non scientifique, euh, donc pas de sciences humaines, pas dans votre discipline habituelle, un livre qui se revendique de littérature dans une collection de littérature chez Rivage, de littérature française, et qui effectivement l'est littéraire, même si on y retrouve évidemment euh, vos centres d'intérêt, vos préoccupations. Et puisqu'il part de ce réel-là et de ce qui aurait pu être un terrain en sociologie et donc d'une expérience vécue, euh, c'est à ce premier chef-là qui nous intéressait naturellement dans le Festival Effraction, c'est-à-dire littérature du réel. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'une expérience vécue Et, et qu'est-ce qu'on fait de plusieurs expériences vécues C'est-à-dire que le livre met en parallèle deux voyages qui eux-mêmes résonnent sur des questions euh, identitaires, même si le mot... Hein, on, on, on veillera, à le, à justement, sans doute, à le travailler et à le, et à le corriger, mais des questions d'identité, des questions d'origine euh, et des questions de parcours, qui sont les vôtres et ceux des jeunes que vous accompagnez. Euh, mais la meilleure manière d'entrer dedans, puisque le parti pris, c'est de littérature. Euh, vous avez gentiment accepté, je vous en remercie, d'entrer par le texte. Euh, puisque c'est ça, en tout premier lieu, qui va différencier ce, ce livre de vos autres travaux. C'est le texte et la manière de le mener. Euh, et par ailleurs, il y a quelque chose à entendre, je pense. Euh, donc, vous avez accepté de nous lire et je vous propose d'entrer dans votre travail et dans une première question certainement un peu contextuelle par le début de la taille des arbres. Merci Fabien. C'est moi, moi qui vous remercie. Euh, bonjour. Donc on va, bah, je vais voilà, je vais commencer par euh, lire euh, lire le, le début euh, du livre euh, et puis voilà, vous m'arrêterez quand, quand, quand ce sera le moment de s'arrêter. C'est l'histoire de deux voyages qui n'auraient jamais dû exister. Saint-Denis Saint est un point d'arrivée. Un vieux bruit de fond murmure que c'est un terminus. Et pourtant, Saint-Denis fut notre point de départ. Longtemps, j'ai cru que le chemin avait démarré entre les murs d'un bâtiment gris, au lycée Paul-Éloire, dans une salle d'histoire-géographie. Juste au-dessus de la vie scolaire, là où Clarence Albertini gère, entre trois rendez-vous, le flux des absences injustifiées et la rotation des punitions. Je me rappelle le crépi violacé, l'odeur de la sueur, le timbre professoral de Pierrot et la marque des survêtements. Adidas, Ernest. Nike. Mais les souvenirs trop précis empêchent de se remémorer. Ils obscurcissent les coordonnées de l'épicentre. Notre, notre orbite vient de plus loin. Rembobiner les siècles, revenir à l'époque des terrains vagues, commencer par le temps où Saint-Denis charbonnait. L'ambiance était champêtre, l'atmosphère ouvrière, la vibration industrielle. Notre bâtiment gris n'était pas encore érigé là, même pas en rêve. Le baccalauréat était une patente en fer forgé destinée aux enfants sages de la bourgeoisie triomphante. Les lycées siégeaient à Paris et la banlieue besogneuse ne s'en portait pas plus mal. Saint-Denis envoyait quelques exceptions ambulantes, des petits boursiers qui deviendraient grands et qui, comme Paul, représentaient ceux qui étaient restés à quai. Papa vendait des appartements et avait les idées socialistes, maman reprisait les robes et rapiessait. Paul portait le mérite en culotte courte. Puis il se mit à cracher ses poumons comme pas possible. Le sanatorium remplaça l'école et la tuberculose sema le doute. L'infection tomba tel un verdict, trop faible pour jouer les porte-drapeaux. En ce temps-là, l'idée même de notre lycée était inconcevable. Elle n'avait rien d'une hypothèse. Pourtant, Saint-Denis s'apprêtait à enfanter le tout premier lycée de la périphérie et c'est bien le nom du petit pôle qui trône aujourd'hui sur le fronton de notre camp de base, en lettres capitales. Notre bâtiment allait inaugurer une longue liste de bêtes curieuses. Jean Moulin, Louise Michel, Auguste Blanqui, Alfred Nobel, Germaine Tillon. Paris se retrouverait bientôt encerclé par la masse des zones sensibles et perdrait son monopole sur le Bachot. Petit Paul ne pouvait pas imaginer la cascade des événements. Il poussait en silence, son cœur battait la chamade. Le gabin noircissait du papier, et lisait des imprimés, oubliait la maladie. À l'orée de la Première Guerre mondiale, la poésie pouvait encore s'apparenter à un destin. Après un bref enlisement dans la boue des tranchées, elle deviendrait un horizon. Paul avait servi la nation en blouse blanche à l'arrière du front. Il avait veillé sur les mourants et les estropiés jusqu'à ce que ses bronches finissent par le lâcher. On l'avait rapatrié, mais il avait porté trop de brancards inutiles. Il débordait de colère et cherchait la lumière. Des vers, des rides, le fracas d'une signature. Paul-Éloire était né comme ça, à l'ombre des obus et des jeunes filles en fleurs. Et Paul-Éloire rêvait de phrases incandescentes, d'amour à jamais, d'absurdité communiste. Il est aujourd'hui un point de fixation, une vague idée plantée dans le dur du béton. Aller à Paul-Éloire, travailler à Paul-Éloire, bavarder à Paul-Éloire, aimer à Paul-Éloire, se battre à Paul-Éloire, inspirer à Paul-Éloire, y expirer. Et puis, un beau jour, partir. La première fois, c'était il y a six ans, une vingtaine d'élèves s'envolent pour la Nouvelle-Calédonie. Des filles et des garçons en filière générale, semés d'avoir le bac avec mention si possible. Et puis, il y a quatre ans, c'est tout au fond du lycée que ça se passe. Du côté du grand atelier, entre mecs, là où l'on dissèque les matériaux à la découpe et où la voie technologique prend des allures d'options obligatoires. Cap sur le Vietnam, cette fois-ci. Merci. Il y a une phrase au tout début que je veux garder pour plus tard <rire> et qu'au fil de la discussion, on pourrait oublier. C'est le ⁇ Longtemps, j'ai cru que le chemin avait démarré entre les murs d'un bâtiment gris. ⁇ Donc ça, ça veut dire que le chemin a démarré avant, mais on s'en rendra compte en cours du livre, qui a eu le voyage, s'avère avoir une fonction initiatique. Mais partons par le début, par ce point de départ-là, ce qui est appelé un socle euh, Saint-Denis où, où, où, qu'on ne quitte pas. On a l'impression voilà, de quelque chose de. Il faut en partir. Euh, quels sont ces deux voyages ah, Dans le réel relaté, puisque là, hop, ça file vachement vite. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites là Hein, on comprend que vous êtes dans, une, dans, un, dans un lycée, a priori, mais voilà, ça, ça, ça fuse, ça passe assez vite. Donc, relatez-le nous de façon euh, descriptive. Euh, à ce moment-là, vous faites quoi Quels sont ces deux voyages Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, des années après, hein, quand même quelques années, ça a un peu décanté, euh, pourquoi raconter ces deux voyages différents au sein du même livre et selon cette organisation qui est que j'avance un peu dessus euh, on n'a pas un voyage puis l'autre mais sans arrêt un bout d'un voyage puis un bout de l'autre voilà donc deux questions dans l'une <rire> de quoi de quoi parler un moment je pense mais c'est nécessaire pour démarrer alors euh, oui alors le, la première question c'est qu'est ce qui s'est passé euh, alors qu'est ce qui s'est passé euh, bah, j'ai eu la chance en fait d'être invité euh, en tant que sociologue par un, un, un prof d'histoire géo alors Là, je suis déjà dans le texte parce que dans le texte, il va devenir Pierrot, euh, qui est un prof exceptionnel qui organise chaque année un voyage à l'autre bout du monde avec ses élèves de Saint-Denis, et là, en l'occurrence, du, du lycée euh, paul Éluard euh, dont, euh, voilà, dont on a un, un, un petit peu euh, entendu, comme ça, quelques résonances. Et donc, chaque année, euh, Pierrot euh, part euh, très loin avec ses élèves, donc des élèves différents hein, chaque, chaque année. Et euh, alors, pourquoi ces voyages-là il, il y a beaucoup de raisons. Euh, il y a une raison pédagogique qui est le décentrement, d'aller voir... Euh, de sortir de la ville du quartier, mais il y a aussi des voyages qui ne choisissent pas au hasard. Ce sont des voyages où il y a eu, c'était des terres de conflit où il y a eu, de, voilà, pour le dire très très vite, des conflits et donc l'idée c'est aussi de voir euh, en y allant, en se frottant à la réalité, comment des gens euh, ont habité euh, des territoires différents euh, qui peuvent parfois être le même pays avec des gros désaccords et des guerres et des morts, etc. Et comment on, on arrive quand même malgré tout à, à vivre euh, j'allais dire, à vivre ensemble. Alors c'est une expression qui a été un peu galvaudée euh, mais il y a un petit peu ces, ces idée-là. Et euh, notamment d'aller très souvent dans des pays où il y a une histoire aussi euh, coloniale, parce qu'on ne peut pas parler de, de conflit sans penser ces questions-là d'un point de vue historique. Donc, euh, voilà, euh, Pierrot, dans le texte, euh, chaque année, depuis plus d'une dizaine d'années, euh, fait ses voyages un petit peu euh, extraordinaires, hein, au sens vraiment littéral du terme, parce qu'on est vraiment euh, en dehors de l'ordinarité de, voilà, du, du quotidien, de qu'est-ce que c'est être euh, au lycée paul Elmar à Saint-Denis euh, et puis, il m'avait invité, euh, alors euh, justement parce qu'il connaissait mon travail de sociologue, il avait lu mes ouvrages, euh, euh, qu'il reconnaissait des choses et il m'avait invité un petit peu. C'était une invitation libre, mais l'idée, c'était que je sois présent. Alors... Euh, en tant que sociologue, euh, pour euh, voilà euh, observer, euh, notifier, regarder, enfin juste être là. Euh, et donc il n'y avait pas de, de commande explicite, mais l'idée c'était de voilà que, que je témoigne de ça. Et, et du coup je vais arriver à votre question, à la deuxième question. Euh, J'imaginais que l'idée c'était d'écrire un, un livre, euh, euh, d'écrire voilà sur ce qu'on ce qu allait vivre ensemble. Euh, et puis euh, bah, j'étais un petit peu euh, comment dire euh, euh, j'ai eu du mal euh, à écrire euh, assez vite en fait je, au départ je pensais que j'allais Vivre ses voyages et puis écrire assez vite, un petit peu comme on pourrait voilà, faire un récit de voyage, etc. Et en même temps, j'ai été un petit peu justement sur la question de la forme. Euh, moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des enquêtes ethnographiques et des enquêtes plutôt longues. Hein. C'est-à-dire, quand je dis plutôt longues, c'est euh, mes livres d'ethnographie, ça, ça, ça se compte en années. Hein. C'est 5, 6, 7 ans, c'est des enquêtes longues. alors Je ne vais pas trop en parler, mais voilà, pour moi, il y a vraiment un intérêt, quand on fait de l'ethnographie, d'être dans la longueur dans la lenteur, parce qu'en fait, on peut observer des... des processus sociaux, des transformations, des changements, qui sont... Voilà, qui posent d'ailleurs toujours des défis à la sociologie. La sociologie, c'est un petit peu la science des régularités. Or, euh, s'il y a bien des régularités sociales, c'est aussi parce qu'il y a tout le temps du mouvement et des transformations. Et moi, je trouve que l'ethnographie, comme technique d'enquête, elle permet, en fait, quand on prend le temps, d'observer, de penser tout ça. Et là, quelque part, c'était un peu euh, presque l'inverse de ce que je fais d'habitude. Euh, C'est-à-dire, c'était des... Voyage euh, assez court, hein, c'est-à-dire de l'ordre de deux grosses semaines. Donc euh, voilà, ça, ça se compte en, en, en semaines. Mais en même temps, pas moins fort comme expérience, euh, très intense, partir à l'autre bout du monde. Et puis là, on pourra parler du titre aussi. C'était pas non plus. C'était d'être perdu aussi dans la jungle avec, euh, avec les pôles et bar, puisque les pôles et ça devient un petit peu une. Un groupe et une communauté dans le texte ben, c'était très intense mais très court et, et, et du coup j'étais un petit peu euh, euh, comment dire l'écriture ethnographique telle que je la pratique me paraissait pas adaptée. enfin ça je vous dis ça maintenant hein. c'est je, je reconstruis euh, mais c'était pas très clair en fait hein, quand je quand je sors de ces voyages donc je sais pas trop quoi faire comme je sais pas trop quoi faire euh, le temps passe après le premier voyage Alors, comme vous l'avez peut-être entendu le premier voyage c'est en Nouvelle-Calédonie euh, et puis bon, bah, je, je, je... Pierrot euh, me dit bah, repars avec nous euh, et cette fois-ci euh, le Vietnam et là c'était encore euh, une deuxième invitation que je ne pouvais euh, pas refuser euh, puisque euh, vous l'avez peut-être euh, compris euh, avec mon patronyme, mon papa est vietnamien j'ai toute une histoire en fait personnelle avec euh, ce pays euh, qui est liée aussi à l'enfance qui est liée à mon adolescence et et du coup, là, les choses devenaient encore plus euh, intenses euh, parce qu'elles devenaient personnelles. Et, euh, et quand on fait de l'ethnographie, alors, euh, c'est très personnel hein, quand on fait de l'ethnographie puisque vous donnez beaucoup de vous-même euh, sur le terrain. Mais euh, l'idée, c'est que vous êtes quand même beaucoup plus sur euh, autrui que sur vous-même. Et, et là, c'était euh, pas pareil. Hein, et comme je l'avais dit euh, aux garçons, hein, vous l'avez peut-être entendu, le, le, le deuxième voyage, c'est un voyage qui se fait... Euh, entre mecs, parce que c'est l'option techno. Voilà, avant de partir, je leur avais dit une seule chose, je leur avais dit, euh, ça risque de remuer des choses que je ne vais pas maîtriser, euh, des choses que vous connaissez aussi quand quand vous-même euh, vous allez euh, au Bled, hein, parce que c'est euh, les, les élèves de Paul-Éloire, c'est des élèves euh, qui ont pratiquement tous et toutes une histoire euh, voilà, liée à l'émigration, l'immigration et l'immigration, enfin les trois, les trois choses. Euh, et, et, et, et donc là, ça devenait très personnel. Et j'allais moi-même ressentir des choses que parfois ressentent, euh, peuvent ressentir euh, euh, l'été et qui, qui, qui, qui, qui travaillent forcément. Et donc, là, vous voyez, deuxième voyage, deuxième salve, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça m'appelait ça encore plus, en fait, à, à voilà, réfléchir à l'objet, à la façon d'écrire de, de, de, de, de, là-dessus. Et puis, ça, c'était surprenant, c'est que ces deux voyages ont, ont résonné aussi très fortement. Alors, euh, ces deux... Territoire, pays, euh, on peut. La Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué, hein, parce que techniquement, c'est encore français, et en même temps, comme on le découvre dans le livre, bah, c'est très composite. Hein. Il, y a, il, y a, il y a les Kanaks, mais les Kanaks, ça veut rien dire. Il y a plus de 300 tribus avec des, des, des, des, des, des, des, un langage aussi différent. Les caldoches et les caldoches c'est aussi une constellation qui est liée aussi à à l'histoire de la migration etc et donc euh, euh, mais il y avait beaucoup de résonance entre ces deux voyages et, euh, et j'ai peu à peu pris euh, conscience enfin en tout cas ça, c est, c est, je le dis comme ça après coup euh, que la vérité de ces deux expériences elle, elle, elle c'était dans la langue en fait dans l'expérience de la langue du rythme et des, des émotions aussi qu'on fait qu'on fait euh, ressortir et puis en fait au fond de, pour moi c'est un livre qui parle de correspondance et, et là je vous parle des voyages mais il faudrait parler aussi de, des arbres, de, du rapport à, à, au ciel, à la terre, enfin, à toutes ces choses qu'on a, qu a foulées physiquement et en fait la vérité de ces semaines très intenses c'était une vérité physique, une vérité sensible et c'est un autre chemin d'appréhension du, du réel ou de la vérité, qui n'est pas du tout le chemin, en fait, que, que, que le chemin d'une enquête en sciences sociales. Euh, et c'est un chemin qui est, d'une certaine manière, beaucoup plus lié aussi à ce qu'on a appris euh, dans les tribus Kanak, puisqu'on a habité, en fait, dans deux dans de, dans de, dans de villages, mais aussi dans le delta du Mékong, c'est-à-dire une, une façon d'avancer. Beaucoup plus circulaire en fait, euh, beaucoup moins droite. Euh, et, euh, voilà, quand, quand vous faites une enquête en sciences sociales, mais aussi euh, voilà dans l'hexagone, on, on regarde les choses de manière plus, plus, plus linéaire euh, probablement. Et euh, voilà, c'est tout ça qui m'a, qui m'a en fait euh, voilà la, la réalité de l'expérience. Elle se jouait au, en fait beaucoup. Euh, voilà, dans la langue, dans le jeu avec la langue, euh, que ce soit euh, bon, le, le rythme, le vocabulaire, euh, mais les correspondances, et puis aussi sur euh, l'ambiguïté en fait, de, de la langue, et, et, et même d'une certaine manière, dans ce texte-là, mais bon, vous êtes mieux placé que moi pour dire ça, euh, il fallait trouver une langue particulière qui correspondait à, à, enfin, aux, ouais, aux émotions qu'on avait vécues et qu'on avait partagées. Alors, tout, tout ce... Tout communique, tout fait lien. Euh, comme je l'ai dit, le texte est assez court et vous l'avez entendu dans un phrasé assez rapide, en phrases courtes avec des enchaînements, avec de l'ellipse Ça, ça bouge, ça va vite. Euh, donc, on peut, voilà, il y a des choses qui peuvent passer devant vous et il faut y revenir ensuite. C'est très volontairement une sorte de texte à la fois compact et rapide. Euh, mais pour simplifier. Euh, même si vous êtes ensemble et, et que ce lien-là et ces relations constituent le, le, un des nœuds hein, de, de l'affaire, euh, pour simplifier vous posez des questions, il y a vous et il y a eux. Il y a vous qui va être euh, absolument troublé par le voyage au Vietnam, notamment d'une façon intime, on y viendra, mais je vais commencer par eux et par quelque chose que vous avez lu tout à l'heure et dont, ou, dont vous avez commencé à parler pour, prendre un, pour partir d'un petit exemple de quelque chose qui est très présent dans le texte. Mais les Paul-Éluard, alors en plus, il y avait une biographie rapide de Paul Éluard lui-même tout à l'heure, le mot il passe en minuscule en italique et ça devient un générique pour les désigner et, et, et j'y réfléchissais en vous écoutant euh, euh, ça... C'est une compaction, c'est une trouvaille de langage euh, qui, qui à la fois solutionne des choses et pose d'autres questions qui est très intéressante en elle-même. Et c'est en ce sens-là que la littérature elle fonctionne très différemment de l'écriture des sciences humaines. C'est-à-dire que euh, si on regarde les choses sous un certain angle, ce serait les réduire à, à une nouvelle identité, enfin faire un collectif, mais qui serait les, les réduire. Et en même temps, euh, ça, c'est aussi euh, euh, rehausser, si j'ose dire, leur... Euh, leur identité collective d'origine, à savoir des gamins de lycée technique, par exemple, en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire, ils arrivent là avec, avec autre chose à porter. Et puis, c'est un travail de langue. C'est-à-dire, ça passe par une réduction du langage, par un travail de poétique, à cet endroit-là. Il y a une idée langagière qui résout quelque chose intellectuellement et qui permet d'aller à la fois plus vite, en tout cas plus vite qu'en sciences humaines, ce serait une, une faute, on va dire, dans, dans la discipline, euh, mais différemment. De faire comprendre les choses euh, différemment par... Par un fait littéraire. Oui, bah, j'ai l'impression que vous avez presque tout dit, mais euh, peut-être je rajouterais aussi euh, dans cette question de la langue la question euh, de la polyphonie en fait, parce que euh, J'utilise beaucoup la, la première personne du singulier. Il y a beaucoup de jeux, en fait, dans le texte. Euh, mais à travers le jeu, ce n'est pas que moi qui parle. En fait, c'est tous les Poléars, le groupe. Donc, il y, a, il y a évidemment une dimension de groupe parce que, parce que euh, bah déjà, il y a une assignation hein, quand vous êtes euh, lycéen, paul Sanni etc. Mais il y a aussi... Là, je vais faire le sociologue, mais des propriétés objectives, en fait, que, qui fait que le groupe partage des traits communs, des caractéristiques euh, communes. Il y a aussi le fait que nous sommes perçus, et là, je dis nous, euh, comme groupe, nous étions la délégation euh, en Nouvelle-Calédonie, la délégation au Vietnam. Et avec des effets de renversement euh, qui... Ben, vous parliez, on parlait d'assignation ou d'identité qui... Ce, ce, le simple fait du déplacement en fait, bouge beaucoup de choses. Je commence par une petite anecdote, mais au, au début du voyage, quand on est dans l'avion, il y a un petit peu un air euh, dans l'avion, que l'on aille au Vietnam ou euh, euh, en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, dans l'esprit des Poléloirs, euh, quand on va en Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt l'idée d'aller en Kanaki. Ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a un, un petit air dans l'avion qui est de dire, bon, ben bah, voilà... Euh, euh, nous sommes des dominés et nous allons aller euh, chez les dominés et voilà, on est euh, entre colonisés, entre guillemets, ou ex et, et parce que ça, ça renvoie à des choses voilà euh, euh, qu'on vit, en fait, dans sa chair. Et, et donc, il y a cette terre-là, en fait, euh, euh, qui est très, très présent et qui est, et On le sent dès les premières pages, que, comme s'il y avait une connivence liée à une forme de compréhension euh, très rapide de ce que c'est que voilà la, la France, l'histoire coloniale, etc. Et ça, ça tombe et c'est pour ça que c'est physique et qu'il y a vraiment une dimension de sensibilité, de sensible. Ça tombe, mais euh, tout de suite. Alors pourquoi ça tombe tout de suite Ça tombe bah, déjà dès qu'on sort de l'avion. Dès qu'on sort de l'avion, alors bon, je vais prendre l'exemple du Vietnam, par exemple. Bah, la chaleur, l'humidité, etc. Bah, là, l'épaule et euh le étouffé, euh, attaqué, agressé. Je, je, enfin, c'est physique, hein, quand je dis agressé, ce n'est pas une théorie de l'agression, mais on voit par exemple farad comment il sue à, gros, à grosse goutte, et il regrette euh, le climat euh, hexagonal. Et moi, à l'inverse, et là, ça provoque aussi d'autres choses, ben là, c'est la mélanine euh, qui parle. Moi, je me sens chez moi, Là, d'un seul coup. Je, je, je, je, je, C'était très étrange comme sentiment, mais voilà, je, je suis chez moi, et c'est physique. Et là, déjà, il y a des choses qui, qui, qui se bousculent. Alors en Nouvelle-Calédonie, ça passe aussi par la façon dont on est perçu. Parce que justement, les questions d'assignation, elles passent en fait beaucoup par les questions de perception. Les, les, les jeunes qui, qui sont en Seine-Saint-Denis, la problématique, c'est pas qu'ils se sentent pas français. Enfin, ça, c'est une problématique qui est... Ce qui est projeté de l'extérieur, comme euh, le dit euh, Youssef à un moment donné, alors ça c'est dans un autre bouquin, dans une enquête ethnographique, Mais il, il me dit euh, notre problème c'est pas qu'on n'est pas français, c'est qu'on n'est pas français français. Ça veut dire quoi C'est qu'on n'est pas perçu comme français par d'autres personnes qui se sentent plus français que nous. Et euh, là inverse, on arrive en, en, en Nouvelle-Calédonie. Et alors, on était dans notre petit bus, et puis on était la délégation, et c'était la délégation hexagonale. Et nous étions. Con... Et d'ailleurs, côté Caldoche, côté Kanak, à chaque fois que nous étions reçus, et la question de la réception en Nouvelle-Calédonie, elle est. Très très forte. Enfin, j'ai pas le temps de développer, mais il y a quelque chose qui s'appelle la coutume, notamment dans, dans, les, dans les tribus canades, qui nous voilà où c'est vraiment une façon de, de se présenter, d'être reçu, et qui passe par la langue. C'est aussi pour ça que j'avais besoin pour faire ressentir le rythme de la coutume, la question des mots, du choix, de leur accélération ou leur décélération. c'est euh, aussi, c'est quelque chose qu'on a appris euh, au contact de, des tribus kanak euh, hein, qui prennent un. Un temps qu'on qu ne prend plus en fait, pour euh, parler en fait, euh, et pour essayer d'établir les conditions d'une rencontre. Euh, et bien, euh, en fait, ne, jamais. Euh, enfin, nous étions la France quoi. Euh, et nous étions reçus. Euh, comme euh, la France, avec y a plein de scènes, avec euh, voilà, les petits fours de l'ambassadeur, etc. Et, et nous sommes la France. Et, et, et, et, et de fait, il y avait une fierté, en fait, à représenter l'Hexagone, la France. Euh, et du coup, tout devient complexe. Enfin, euh, complexe, c'est même pas le, le, le mot, parce qu'en en fait... Euh, c'est pas une question de complexité, c'est une question d'ambivalence, de, de nuance. Et, et, et, et là, ben d'un seul coup, ben la délégation, non, nous, nous ne sommes plus... Euh, cette aire de coloniser, Il est beaucoup plus compliqué dès lors qu'on euh, accepte que nous soyons les porte-parole du drapeau bleu-blanc-rouge, mais avec des choses aussi euh, très, très belles, euh, aussi belles et simples que... Parce qu'en fait, c'est très loin, la Nouvelle-Calédonie. Si vous regardez sur une map-monde, il y a probablement... C'est encore derrière l'Australie. Enfin, il n'y a pas beaucoup plus loin en avion, vraiment. Et on nous remerciait à chaque fois d'avoir fait l'effort d'être venus dans tel village. Dans... Mais parce que c'est rare, en fait. Des, des, des gens qui viennent de l'Hexagone, déjà, et qui, qui n'ont pas de lien avec la Nouvelle-Calédonie, c'est assez rare. Et une classe, vous pouvez imaginer, encore plus. Donc c'était un moment qui était... Très rare et qui était à chaque fois teinté de solennité. La France, enfin l'Hexagone, est venue jusqu'à nous et merci d'être venu. On nous remerciait d'être venu. Et donc là, vous voyez, forcément, les choses sont tout de suite déplacées et, et, et, et, et en fait, c'est le jeu avec la langue et les mots. Et je parlais de la polyphonie, hein, de, ça permet de sortir aussi de ces, de, ces, de ces assignations. Et dans le mot, le, le jeu euh, raconte. Euh, Beaucoup de choses aussi, très différentes, c'est moi, ça peut être euh, Sadio, Lison, Barthes, Pierrot, Clarence, enfin, tout, tout, toutes ces... parce qu aussi nos relations elles se transforment pendant, pendant ces, ces voyages, euh, parce qu'on vit des choses euh, intenses ensemble, et puis euh, ces choses intenses, elles sont parfois aussi, il euh, y a des conflits, des choses enfin, qui, qui, qui, qui se passent, et qui, qui font aussi qu'en tant que personne, on... On va exister euh, en fait, à travers ce voyage et ça, la langue permet, euh, le travail sur la langue per, permettait de faire sentir ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en parlant de mémoire, de mémoire toujours collective et historique, il y a donc euh, l'affaire de la grotte d'Ouvéa, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie en 1988, qui intervient d'une part assez tard dans le livre, euh, donc pas du tout en son centre, hein, mais vraiment vers, vers la fin, et qui est une destination hein, pour vos... Pour vous, re, vous reciter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on y va avec vous presque péniblement, par étape. On accède à l'information autant qu'au lieu, euh, à une allure euh, volontairement différée. On se doute bien qu'on va, qu va nous raconter d'une manière ou d'une autre ce qui, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, mais ça prend son temps par la parole et aussi par la marche. Oui, bah parce qu'en en fait, euh, bah, ces événements d'OVA qui sont terribles, on les connaissait un peu de manière abstraite. Et, et, et bon voilà, cette idée de, des combats dans la jungle, pour le dire un peu vite, c'est peut-être un peu la seule idée qu'on peut en avoir. Et donc euh, bah forcément, quand on y arrive en arpentant, et la jungle, mais aussi en fait, euh, parce que du coup c'est très physique et sensible, c'est pas juste cette histoire de, de la grotte, c'est en fait on est avec les gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire qu'on est dans le village d'Ouvéa, on est avec notamment euh, Maki et Néné, qui, euh, qui euh, sont les, les deux chefs de, de village, qui, qui ont vécu ça aussi, mais du, du coup il euh, y a longtemps, qui ont perdu un frère, puisque leur frère a aussi assassiné Jean-Marie Chibaou, et Jean-Marie Chibaou c'est pas juste une figure tutélaire, puisque avant d'aller au VA, on reste une semaine à Tendo, dans la montagne, juste à côté euh, du, du, de, de la tribu de, de Jean-Marie Chibaou, et on, passe, euh, on est passé devant les, les fameuses carcasses de Guanyat, c'est-à-dire ce, ce, ce moment où, où voilà, euh, une grande partie du, du village de Jean-Marie Chibaou est mort avant que. Chibaou soit assassiné, il a perdu deux frères. Euh, mais ça, cette histoire-là, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a en fait, a touché du doigt, en fait, euh, littéralement. Et du coup, ça provoque pas euh, la même chose. Et euh, quand cette grotte, eh bien, on, on, on, on voit en fait physiquement dans, dans le regard et dans les mots en fait de, de nos hôtes euh, ce que ça a provoqué. Et puis c'est aussi un petit peu euh, Comment dire, euh, la version des vaincus, d'une certaine manière aussi, qui est, qui est très peu entendue. Mais vous voyez, à une époque où tout va vite et on essaye de, de, de, de, de, de, de, de, voilà, de mettre des choses dans des cases, noir, blanc, bon, méchant, Là, même, enfin, même quand je vous dis l'histoire des vaincus, j'aurais envie de me reprendre parce que ce n'est pas une histoire de vaincu et de vainqueur. Euh, par exemple, quand on est à Gossana, hein, dans, dans le village, avec. avec euh, Néné et Maki, il bah, euh, y a quelque chose qui est terrible avec leur frère. Leur frère qui est à la fois mort, mais qui est un assassin. Et, et, et cette espèce de double peine qu'avait qu vécu le village, euh, qui, est devenu, euh, qui était martyr à, après la grotte. Et puis, un an après la grotte, quand, quand l'un des frères du village euh, assassine Jean-Marie de et euh, Yewene Yewene, bah, d'un seul coup, c'est le village qui a tué en fait, le, le le leader indépendant et donc tout ça s'entremêle se, se, se, se, se, en fait, euh, mais euh, euh, nous donne accès à une forme de vérité, je crois beaucoup plus beaucoup plus euh, sensible. Et puis euh, voilà, c'est l'émotion, c'est l'émotion aussi qui nous permet d'avoir une forme d'appréhension et de, de réflexion des choses, mais pas dans ce qu'elle peut avoir de, de, de comment dire de de manipuler, de, de sensationnaliser, de parce qu'on n'est pas à cet endroit-là. On est dans un endroit de... enfin J'ai bien aimé, le parce que c'est ça, le... ce livre-là, c'est on chemine. On... Et, et cheminer, c'est se perdre un peu pour se, se retrouver. Et, et ce temps, en fait, dont vous parlez, qui est à la fois un c'est un temps d'accélération hein, parce qu'en fait on, on revisite l'histoire coloniale en, je sais pas, en 200 et quelques pages donc forcément, forcément on va trop vite euh, mais euh, c'est un temps où aussi on, on se perd à ras du sol et en se perdant à ras du sol on, on, je pense qu'on va vraiment au-delà ou en deçà ça, ça dépend de ce qu'on de ce qu'on cherche voilà, des discours idéologiques et puis des discours politiques aussi euh, et et euh, et euh, voilà. Euh... Ne pas oublier, il y a eux et il y a vous. Euh, c'est ce que je disais au début, ne pas ne s'y pas perdre. Euh, il y a l'autre voyage, hein, qui, dans le livre, euh, c'est un millefeuille. Euh, on passe d'un voyage à l'autre. Et l'autre voyage, c'est au Vietnam. Alors, vous avez fait voilà, une allusion, vous avez des origines. Euh, et là, plus consciemment, hein, vous leur dites, mais même au cœur du livre, euh, vous allez quelque part d'une façon décidée. C'est-à-dire qu'il y a des lieux à retrouver, de la mémoire à retrouver, de, du coup des mots à retrouver aussi parce que euh, comme je l'ai entendu dans une interview, ça, il y avait beaucoup de silence sur cette histoire familiale euh, et vous allez partir sur les traces euh, d'un grand-père qui a écrit des livres ce qui par ailleurs en termes symboliques est, est également très fort. Enfin... Comme, comme contrepoint aussi. Alors, donc racontez-nous un petit peu ça par rapport à... Euh, je pense que dans beaucoup de la production contemporaine, cette simple histoire-là, euh, euh, ce serait le cœur du livre, et puis, euh, et puis voilà, euh, un récit intime, et ça suffirait. Et quelque chose d'aussi important, euh, d'une part, vous le mettez en jeu dans les circonstances qu'on a vues, on vous l'avait déjà un peu dit, euh, mais on voit bien les tensions que ça peut produire, et sans doute qu'elle vous intéresse en tant qu'auto-ethnographe. Euh, mais, euh, mais vous choisissez au cœur du livre, hein, dans un espace petit, de le, de le mêler euh, à une histoire coloniale plus autre, euh, plus compliquée, plus politique. Enfin, plus politique. Rien n'est plus politique, mais vous voyez qu'on connaît euh, plus de l'extérieur, en tout cas pas personnellement. Donc voilà, un peu la même question qu'au début, c'est-à-dire nous raconter, évidemment, ce grand-père, euh, les traces sur lesquelles vous parlez, et, euh, et, et le choix qui me semble très, très pertinent, mais également... Parce que très réfléchi de le faire dans cet espace-là, dans un opuscule, il y a aussi autre chose. Ce qui pourrait être une histoire de pudeur, mais je pense pas seulement, également de tension. Oui, euh... vous avez donné l'impression que j'ai complètement tout réfléchi, etc. Alors que c'est voilà, quand on écrit aussi, on est porté par un élan et donc. Euh... Mais euh... alors oui, la question du silence, c'était alors qui est en plus très euh, comment dire euh, propre aussi à, à voilà, la façon dont on, comment dire, dont on vit la question de l'éducation au Vietnam, etc. Il y a beaucoup de... de, de une, une forme de retenue euh, qui fait qu'il y a des choses qui... Qu qu'on ne dit pas. Alors, quand je dis qu'on ne dit pas, ça ne veut pas dire qu'elle qu n'existe pas, d'ailleurs, pour le coup, et ça, je le dis aussi, hein, parce que, alors, euh, moi, cette présence du Vietnam, elle est très forte dès mon enfance, puisque, en fait, euh, les circonstances géopolitiques font que euh, voilà, ma famille doit quitter le, le, le, le Vietnam, enfin, du côté de mon père, et puis, euh, mes grands-parents, côté paternel, ont, ont vécu, en fait, euh, dans la maison familiale, donc, moi, en tant qu'enfant, j'ai toujours vécu avec euh, mes grands-parents euh, vietnamiens, enfin à part le grand-père qui meurt assez vite, mais et du coup, euh, ce, ce voyage-là va être l'occasion de reconnecter avec euh, l'image que j'en avais, puisque c'était, euh, comment dire, une, une présence euh, dans la maison très quotidienne, mais euh, très silencieuse. Une photo, quelques souvenirs d'enfance. De, mais ma grand-mère, elle a tout le temps été euh, présente à la maison, et donc euh, le Vietnam, pour moi, ça passait par euh, pas du tout par les mots. Mais euh, par la, par la par, déjà par la bouffe. Euh, donc c'était vraiment c'est physique. C'était euh, voilà, on, moi je mangeais vietnamien tous les jours. Donc c'est les odeurs, c'est les senteurs. Du coup ça passe aussi par la langue. Moi je, je ne parle pas vietnamien, mais euh, ma grand-mère priait viet, priait en vietnamien tous les jours. Elle cuisinait euh, en vietnamien. Mange, donc euh, j'ai des mots dans le livre. Hein, je dis que ce, mais les mots du Vietnam pour moi ce sont des mots odorants en fait euh, parce que c'est c'est cette physicalité qui, qui, qui était très... Donc, tout ça, c'est très présent. Et en même temps, je ne connais rien, en fait, de, de pourquoi euh, mon père, en fait, euh, termine en bosse <rire> et pourquoi j'ai grandi euh, euh, voilà, très loin de, de son pays. Euh, J'en ai une idée euh, très imprécise, mais on n'a jamais mis vraiment des mots là-dessus. Et euh, cette idée très imprécise, elle est aussi... Enfin, euh, derrière le, le, le silence, il y a de la violence, puisqu'en fait... Euh, voilà, ce sont des guerres terribles. Alors, et une violence qu'on va aussi toucher du doigt ensemble au Vietnam, puisque sans trop dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais c'est un livre aussi qui parle, de, quand je parlais de physicalité, voilà, le, la question des conséquences de la guerre à, à, au Vietnam, elle est encore très présente avec le scandale de l'agent orange. Alors, je ne sais pas si on est assez peu au courant de ça hein, en France et en Occident de manière générale, mais en gros, euh, euh, toute la dio dioxine hein, qui a été déversée, euh, pendant euh, la guerre euh, donc l'idée c'était en fait de brûler la forêt hein, donc bon, la taille des arbres on pourra parler de la question des arbres est, fond, est vraiment fondamentale mais c'était comme on n'arrivait pas à, à mater euh, le peuple vietnamien il fallait faire place nette donc il fallait euh, éradiquer euh, toute la forêt pour débusquer en fait les, les, les maquisards et donc euh, ces quantités industrielles en fait hein, de, de, de dioxine, elles sont encore euh, dans le sol elles sont encore dans la végétation et vous avez des centaines de milliers d'enfants de, de, euh, qui naissent difformes en fait parce qu'en fait tout ce qui est dans la terre passe dans le sang et c'est un scandale euh, euh, voilà bon là je, je le dis comme ça mais on, on on, on, c'est quelque chose qu'on a vécu physiquement tous ensemble hein, mais c'est un scandale politique hein, puisque de toute façon il faut savoir que les soldats qui ont manipulé la dioxine aux états unis euh, ont été indemnisés, c'est-à-dire que les firmes euh, comme Monsanto, Dow Chemicals, il y, y a de grandes firmes américaines ont reconnu leur responsabilité vis-à-vis -vis des soldats américains, mais pas du tout vis-à-vis -vis, euh, des voilà, du peuple vietnamien et des enfants, etc. Et donc vous avez, euh, bah, voilà, des centaines de milliers qui vivent, euh, c'est même pas du handicap, hein, c'est vraiment le, c Bon, on, est, on, est ver, on est sur autre chose et, et, et ça on l'a pris aussi en pleine face puisqu'on a rencontré en fait, l'agent orange euh, en vrai, entre guillemets si, si je puis m'exprimer ainsi et donc on, voilà l'horreur de la guerre, on peut encore la voir et la sentir et puis euh, voilà, moi je, je sais que je suis lié à tout ça sans, voilà, sans, sans trop pouvoir dénouer le fil et puis en fait je vais partir à la recherche euh, un petit peu des des traces de mon grand-père et en fait il se trouve que mon grand-père avait aussi euh, parti euh, prenant avec euh, la, la grande histoire entre guillemets puisque c'est quelqu'un qui a participé à des conférences de paix notamment à, Gen... à, à, à la conférence de genève à la conférence de fontainebleau donc euh, les deux sorties de guerre avec euh, la france et les états unis et puis après je comprends que c'est les conséquences de, de, de la conférence de genève qui fait que euh, Ma famille a dû quitter le nord du Vietnam pour aller au sud et puis ensuite partir en France. Donc tout se met euh, progressivement en place, mais ça, je vais le découvrir un petit peu... Euh euh, bah dans le bus, euh, à moto aussi, avec des, des Vietnamiens qui vont qui vont chercher pour moi, et notamment voilà des, des livres qu'ont écrit euh, mon grand-père, mais qu'on peut plus trouver, qui sont, enfin voilà, je détaille pas toute cette toute cette quête. Euh, et puis je termine avec un, un, un livre que que je ne peux pas lire parce que je, je ne lis pas le vietnamien, mais que je ne peux que sentir. Et du coup, j'essaye aussi de comprendre ce livre sans pouvoir le lire, et ça voilà, Donc ça nous renvoie aussi sur la question de de la langue, et puis euh, et, et de vivre cette expérience aussi avec, euh, avec les -et loire euh, bah, c'était aussi une façon de, justement, de, euh, parce que voilà, les loires font du bruit, <rire> euh, bah, c'était une façon aussi d'être obligé moi-même de mettre des mots et d'en parler, et, et d'ailleurs, euh, euh, quand on était en Vietnam, c'était pour ça aussi que les, les voyages se... se se, comment dire, se, se répondre, en fait, on avait, un, comme je, comme je l'écris, on avait importé en contrebande euh, des restes de kanaki, euh, c'est-à-dire qu'on faisait tous les soirs euh, au, au Vietnam notre coutume à nous, euh, c'est-à-dire on, on se posait en cercle et, et on parlait de ce qu'on avait vécu euh, euh, dans la journée, et puis, bah, moi, je devais parler, enfin, je parlais beaucoup, parce que je, je ressentais beaucoup de choses, et d'en parler avec les Paul-Éloire, euh, tous les soirs, ça m'a, ça m'a euh, déplacé aussi. Et je pense que ça m'a, voilà, ça fait partie de l'histoire en fait aussi du, du livre et ce qui, qui explique sans doute euh, pourquoi c'est, voilà, c'était vraiment dans la langue qu'il fallait que j'arrive à trouver le, la vérité de ce qu'on avait partagé en fait. Ça déplace l'individu. Est-ce que ça déplace aussi le chercheur par rapport à vos, vos méthodes habituelles? ouais, ouais bah, le chercheur a été bloqué hein, <rire> clairement dire enfin au départ j'avais euh, j'avais euh, j'avais euh, j'avais fait ces voyages là je pensais écrire euh... bah, d'ailleurs j'ai fait l'inverse en fait de ce que je fais quand je fais de l'ethnographie quand, quand je fais de l l qu on fait l'ethnographie, l'idée c'est qu'on enregistre enfin voilà on est un petit comment dire on collecte on, voilà le, le, le vocabulaire c'est collecter des matériaux hein. alors ça fait un peu... Euh... Un petit, peu, un petit peu, comment dire, euh, euh, mais voilà, c'est ça, on collecte du matériel. Et puis après, on, de cette masse de matériaux, vous faites des choses, vous réfléchissez dessus. Euh, moi, j'avais collecté euh, du matériau aussi, mais quand j'ai voulu commencer à passer à l'écriture, c'était euh, le matériel, tout ce que j'avais pu collecter, hein, toutes mes recherches, toutes mes notes. Je, tous, tous les jours, hein, j'avais mon petit carnet, je notais, ça me... C'était bloquant, en fait. Ça, ça m'empêchait d'écrire de, de, de, et d'aller, justement, vers, le, vers ce que le chercheur aurait fait, c'est-à-dire essayer de, de resituer les choses dans leur, dans leur effectuation. Dans leur... Et donc, en fait, j'ai mis toutes mes notes de côté, quasiment à la poubelle. Et je suis parti sur, en me disant, ben voilà, en fait, qu'est-ce qui te reste la cité tout seul avec une feuille blanche. Qu'est-ce qui stresse comme sentiment, comme sensation de, de voilà de cette... De notes qui en fait te servent à rien. Voilà, je vois que ça me sert à rien et ça m'empêche en fait d'aller chercher ce que j'ai envie de chercher. Donc, euh, ouais, j'ai mis, mis le chercheur, euh, je sais pas, dans la penderie ou. <rire> ou mais euh, dans, mais il, fallait, il fallait aller chercher autre chose. Et puis après, c'est le, le texte, son rythme euh, qui. Et en fait, après, du coup, le travail de la mémoire. Parce qu'en fait, euh, c'est un livre sur l'histoire, mais aussi sur la question de la mémoire. Et la mémoire, c'est. Il y a une dimension forcément très subjective et, et, et, et d'une certaine manière, quand vous faites un travail de recherche, vous avez envie de, de enfin, vous noter le plus de choses possibles pour essayer de ne pas trop perdre de choses en cours de route. Et là, en fait, il fallait que j'accepte de perdre énormément de choses pour voir ce qui allait ressurgir et en, me, en faisant confiance à, enfin, à ma sensibilité et en me disant que ce qui allait réémerger, ce serait euh, ce sur quoi il faudrait euh, travailler. En fait. Un petit exemple. Les mots sont du matériau, vous avez nous, vous dit, en sciences sociales. Et moi, j'ai toujours entendu ça plutôt du côté de la poésie ou des satellites d'écriture. Et c'est drôle. C'est certainement une autre reconfiguration des mots comme matériau aussi. Euh, et même du mot matériau, si on va par là, euh... si je voulais. Mais j'en lis un petit exemple. Euh, pas, vraiment pas long, hein, mais pour que vous entendiez ça aussi. Le beat devient vite nécessaire. Sadio gère tout ce qui sort de l'enceinte et les basses font ventilo. Ambiance gangsta vocodeur, la street est dans la place. Quelques vins je le dis comme je peux, parce que là, on est euh, sur euh, du vietnamien, je pense. « Passe à vélo, admirez les avancées. La star, c'est l'ouvrier. C'est relou, les autographes, quand tu ponces. Monsieur, vous pouvez pas dire au petit d'arrêter Je fais des tâches. C'est dégueulasse. Il faudra composer avec le bal des étonnés. Vincho ne fait pas relâche. Le jour d'après, un petit groupe de collégiens munis de masques et de gants se met à astiquer avec nous la ferronnerie. Bang avait déjà sauté le pas, mais ça ne compte pas. Il fait partie du crew. » Les précautions locales tranchent avec nos mouvements appuyés. Encore plus lent, ce n'est pas possible. Mais entre paul Loire et Vincho, l'essentiel se joue dans downbeat dans l'étirement de pause de plus en plus fréquentes. En appliquant la seconde couche, je tanque doucement à l'écoute de la langue de Bang. Le phrasé monosyllabique m'évoque un certain goût pour l'incapacité manuelle. J'entends mon père esquiver en vietnamien à la maison, c'était ni clou ni vis. J'ai lu deux tiers de pages. Et, et donc, on est au cœur de ce que, je, dans mes notes, je nommais les passages un peu babel, euh, parce qu'il y, y, y a plusieurs langues hein, qui, qui, qui sont là, ce, ce dont vous nous parliez depuis tout à l'heure. Donc, je voulais en, en redonner un exemple de ça. Euh, mais mais ce n'est pas seulement euh, les langues qui résonnent, c'est les époques, euh, les flux de conscience, pour citer presque Virginia Woolf, mais... On est dans l'exercice manuel, on a euh, euh, les sonorités qui s'affrontent, et puis vous revient, à ce moment-là, surgit le Souvenir du Père. Et ça, c'est en une demi-page du livre. Hein. Quand je parlais de densité tout à l'heure, c'est également ça. Euh... C'était pour illustrer cette question euh, des langues. Ouais. Parce que, et ça, c'est en fait, un moment où on est en train de repeindre une école, en fait. Parce que du coup, pour que ce soit... Clair sur ce qui. Voilà, on, en fait, on, on est dans une, une petite ville qui s'appelle Vinchot et euh, pendant trois jours, on a repeint euh, l'école. Euh, et voilà, ces flux de conscience sont arrivés pendant qu'on grattait, ponçait, qu peignait. Et donc, la question, comment formuler ça en question, ce travail sur la langue qui est partout hein euh, euh, J'aurais pu parler du néologisme autour de Heingen, qui est une qui devient un mot-valise, etc. Mais c'est vraiment très récurrent, c'est à de nombreuses pages, c'est conscientisé et c'est dans le flux. Euh, de là, une question, de cet exemple concret, une question plus générale, hein, pour en revenir aux chercheurs, mais du côté de la langue. Euh, comment, elle, comment ils cohabitent en vous, euh, les deux écrivains <rire> Pour ne pas dire écrivain à chaque fois. Euh, aussi bien en termes de concret, c'est-à-dire ce chantier-là, vous l'avez mené en parallèle, dans des heures creuses, est-ce que vous pouvez... Faire ça, faire ça le soir, et de, de l'écriture euh, plus technique le midi, euh, qu'est-ce que ça a bougé à cet endroit-là aussi, dans, le, voilà, dans la pratique même Oui, donc là, c'est vraiment sur la question de l'atelier, comment on fait euh, euh, Oui, parce que c'est vraiment très, très euh, différent, c'est-à-dire que bah, là l'idée aussi de ce travail sur la langue, c'est de se laisser... Enfin, c'est un jeu, en fait. Euh, c'est de, de se laisser prendre... Euh, euh, par la langue et de, du coup d'avoir de, de, de, envie de jouer avec et en fait quand on est dans un travail de recherche on peut pas trop en fait se permettre de jouer avec la langue alors quand je dis ça ça veut dire euh, c'est à dire que euh, si vous voulez jouer jusqu'au bout euh, ce qui compte le plus c'est le jeu enfin, c'est le jeu pour le jeu qui vous emmène quelque part quand vous êtes sur une enquête ethnographique, euh, le rapport avec le réel, il n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous laissez trop prendre par la langue, ça risque d'être au détriment en fait, de, de, de, de, de l'enquête, de ce que vous voulez euh, montrer, démontrer, prouver aussi. On est dans un registre euh, scientifique. Puisque vous êtes dans un registre scientifique aussi, dans l'écriture en sciences sociales, même si vous pouvez écrire de manière... Euh, accessible, entre guillemets, etc. Mais vous, vous, on est dans un espace où vous discutez aussi euh, d'autres travaux, d'autres thèses, d'autres Ça fait partie, en fait, de, de, de cet espace-là. Donc tout ça ça, ça, ça, ça produit un rapport à la langue qui est un petit peu euh, euh, bâtard, entre guillemets, mais qui... qui c'est l'espace épistémologique des sciences sociales hein, qui, est, qui est vraiment... C est, c est, voilà, est quand on fait de, de la sociologie, c est, c est, on a ce rapport à la langue-là qui est, d'une certaine manière, bâtard, et ça, il, il faut l'assumer. Mais, euh, par rapport à aller au bout du jeu, pour moi, il euh, faut vraiment que ce soit deux espaces différents. Parce qu'en fait, si je joue trop quand je fais une enquête, bah là, en gros, je commence à faire le malin. Et si je fais le malin, c'est au détriment en fait, euh, du réel de, et, et aussi de ce qui se joue dans une relation de confiance, euh, dans une relation ethnographique. Parce que là, en fait, on est dans la littérature aussi, c'est énormément basé sur des choses réelles, mais je passe aussi par la fiction, euh, d'une certaine manière. Il y, y, y a des éléments qui sont... Euh, on peut en, en, en, et donc, du coup, ça me permet d'avoir un rapport au réel euh, euh, qui est différent. Alors... Après, il y a la question de la vérité, de la, de la véridicité, etc. Ça, je pense qu'on peut toucher des formes de vérité de manière très puissante avec la littérature. En fait, c'est des, des formes euh, tout à fait différentes pour essayer de, voilà, de toucher des choses par rapport à, à, à l'expérience humaine. Mais ce sont des endroits très, très différents. Alors sur la cohabitation, comment on fait comment... Euh, bon ben bah, euh, en fait euh, il faut dire qu'avant avant avant euh, avant, euh, avant que je sois sociologue chercheur etc j'ai eu une autre vie euh, j'ai eu une carrière musicale euh, et donc j'étais dans un groupe euh, de rock euh, donc je, je, voilà on a, on a eu une petite carrière etc j'écrivais les textes je chantais enfin c'était du, du hardcore metal donc je, je chantais rappais hurlais etc mais je jouais beaucoup avec le, le, le, le, le, les mots quoi et donc on, on partait en tournée, on fait des albums, etc. Donc, euh, et ça, je crois que ça m'a manqué pendant un moment. Donc j'imagine que ça... Enfin, on me le dit souvent, c'est comme si je revenais un petit peu à des choses que j'avais pratiquées, en fait, euh, avant. Et puis, euh, oui, pour moi, l'idée, c'était d'explorer deux choses très différentes, mais qui, qui voilà, qui sont... Qui, elles sont reliées... Alors, évidemment, on ne fait pas ça dans le... Moi, je pense que je, sur ce texte-là, j'ai eu une, euh, un effet, euh, comment dire, de contre-coup. C'est-à-dire que j'ai écrit ce texte-là juste après avoir écrit euh, quelque chose de très universitaire, euh, ce qui s'appelle euh, une HDR, c'est une habilitation pour euh, diriger les recherches. Donc, c'est euh, comme une sorte de thèse après avoir fait une thèse, quoi, en gros. Euh, et donc, là, c'est une écriture... Voilà, très académique, très... Euh, voilà, vous êtes sur des débats académiques. Et, et donc, j'avais fait cet exercice d'écrire écri, et de soutenir euh, mon HDR. Et, euh, et euh, c'était à la fois... Enfin, voilà, ça m'a beaucoup intéressé de le faire. J'ai pu aller au, au fond de plein, plein de questions, mais euh, ça m'avait aussi un petit peu, euh, comment dire... Euh, euh, asséché, en tout cas, par rapport à certaines... Donc, par contre-coup, j'ai eu besoin de, de faire autre chose avec la langue que d'être dans un discours euh, très construit, argumenté, rationnel, euh, euh, où vous vous inscrivez aussi euh, voilà, dans, un, dans un paysage intellectuel, etc. Donc, donc euh, voilà, par, par à-coup, et, euh, et puis moi, je pense que c'est que... que voilà, euh, euh, la pratique de l'un euh, nourrit l'autre, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je vis, parce que c'est des activités très différentes. Je fais des films, aussi. Euh, euh, euh, J'ai co-réalisé un film en 2019. Je, je travaille aussi sur un autre film. Enfin, moi, j'aime bien ces idées de, de correspondance, de faire des choses très différentes, de, de savoir aussi en quoi elles sont différentes. L'idée, c'est que ce ne soit pas... Qu'on ne croit pas tout faire en même temps, ça je pense que c'est un problème, mais de, de, de, de, parce que du coup, ça, ça, ça, euh, quand on va dans un endroit, et on a, ça nourrit les frustrations, et les frustrations ça provoque du désir, et donc le désir ça donne de l'énergie. Et euh, voilà, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, quoi. Et, et là, dans ce texte aussi, enfin, il en, y a beaucoup quelque chose qui est lié à l'énergie de la langue, en fait. Euh, et, et, et pour moi, revisiter toute cette histoire coloniale et cette histoire personnelle avec euh, cette, euh, cette forme d'énergie, je trouve que ça permettait de lui donner une, euh, enfin, pour moi, hein, en fait, euh, une plus grande vérité. Je pense aussi d'un point de vue littéraire. Euh, on est à quelques minutes de la fin et j'en ai encore des questions, mais je me les garde. Euh, parce que je vous donne la parole aussi. Peut-être en avez-vous une ou l'autre question, alors aussi bien sur, sur tout, toute la polyphonie de ce texte. C'est-à-dire que ça peut être une question à propos des faits, euh, comme à propos de la langue et comme à propos du projet. En l'occurrence littéraire de la taille des arbres. Deux questions. Madame aussi au premier rang après. Bonjour. Euh, je m'interrogeais de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de revenir sur les deux voyages et de ne pas vous concentrer sur le voyage vietnamien où il y avait une dimension personnelle très forte. Euh, et est-ce que vous en avez parlé avec euh, votre éditeur ou est-ce que ça a été une évidence pour, pour vous comme pour l'éditeur aussi euh, ouais, merci pour cette, euh, cette, cette cette question sur voilà sur les bah, sur les correspondances. En fait, ça a été une évidence pour moi euh, assez vite. Euh, alors déjà, il y avait l'envie de euh, enfin voilà purement l'envie. Ces deux voyages avaient été ils sont très différents évidemment, mais ils avaient été forts les deux. Euh, et donc, au départ, j'avais envie d'écrire sur les deux. Enfin, C'est aussi simple que ça. Donc, euh, donc je, au départ, je pensais même pas à l'objet du livre. Hein. Je pensais à... Voilà, j'ai envie d'écrire là-dessus, d'aller explorer ce que... Donc, au début, on est dans un, un peu comme dans un atelier. Hein. C'est-à-dire j'écrivais. Euh, alors, euh, pour revenir sur les coulisses, hein, un jour, je faisais le Vietnam, un jour, la Nouvelle-Calédonie. Puis je trouvais euh, pour... Euh, voilà... Ça m'aidait en fait de, de passer une journée sur la Nouvelle-Calédonie, ça m'aidait à être mieux dans le Vietnam et inversement. Donc au départ c'était vraiment euh, purement, enfin, voilà, j'avais pas d'objet en tête mais c'était important de, de faire les deux. Après, il se trouve aussi, je ne vais pas tout dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais il y a aussi des liens, parce qu'on parle souvent aussi, on, quand je dis qu'on compartimente les choses, mais bon, en Nouvelle-Calédonie, il, il y a une présence vietnamienne aussi. Enfin, voilà, cette, ces histoires coloniales, elles sont aussi très entremêlées. Donc, il y, a, il y a aussi des liens, je dirais, historiques entre ces, ces deux territoires. Et puis, plus on avance dans le temps, plus, en fait, enfin, il me semble que la question de savoir... Est-ce qu'on est en Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'on est au Vietnam Ça compte de moins en moins. Alors, ça compte de moins en moins parce qu'on connaît les personnages, ça compte de moins en moins parce qu'on va vers le cœur et le corps en fait, de ce qui se joue dans, dans les, les expériences qu'on a vécues dans ces pays-là, et ce n'est pas... Que une histoire vietnamienne ou une histoire calédonienne euh, et, et, et donc au bout d'un moment enfin en tout cas c'était c'est comme ça que je l'ai ressenti il ya tout ça ça marche ensemble en fait et ça se ça se ça se ça, se, ça euh, et donc euh, il m'a semblé que ça ça marchait assez vite euh, ensemble quoi donc euh, mais ça s'est imposé un peu de manière physique enfin, je l'ai pas intellectualisé hein. madame Bonjour, merci pour votre intervention qui était très intéressante. Vous avez parlé de polyphonie. Effectivement, il y a plusieurs voix, on a l'impression, dans votre texte, à partir du texte que vous avez lu, à partir du texte que votre intervieweur a lu. Et je me demandais la place de l'oral dans ce texte. Euh, oui, euh, ben là aussi... Euh euh, oui, je pense qu'elle est très importante, mais d'ailleurs, enfin, vu que c'est un texte, euh, tout ce qui est resté dans le texte, c'est ce qui, à mon sens, reste en tant qu'écrit. Mais effectivement, euh, et d'ailleurs, de passer par le jeu permet assez, assez, assez aisément de, de jouer entre des formes alors, supposées d'oralité, parce que, du coup, voilà, j'insiste sur supposées. Euh, et c'était très important aussi cette question de... de, de, de, de bah oui, un peu... De, de, poétique, po... enfin, oui, il y a un peu quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, qui était très important pour moi, en fait. Alors, euh, je vous ai dit que j'écrivais des chansons avant, et il y a beaucoup de jeux aussi sur la littération, mais aussi parce que, moi, c'est mon appréhension de la langue vietnamienne. Pour moi, la langue vietnamienne, c'est de la musique, en fait. C'est pas... pas, pas... Je n'arrive pas à la parler, mais euh, je l'entends, en fait, comme de la musique. Euh, pareil, le rythme, même, par exemple, quand les kanaks nous parlaient en français... Le simple rythme euh, des mots, euh, et ça, ça s'entend, hein, enfin, c'est oral, mais en même temps, on peut le, le travailler dans un texte écrit, c était très important. Donc, oui, c'était excessivement important. D'ailleurs, euh, je vous ai parlé des coutumes qu'on faisait. Euh, pourquoi on faisait ces, ces, ces, ces, ces, ces coutumes euh, euh, le soir au Vietnam Parce que. On avait besoin de poser des mots sur ce qu'on vivait euh, tous les soirs, mais euh, si on les avait posés à l'écrit, on aurait perdu euh, pff, 95 de ce qui comptait en fait. Euh, euh, il fallait que ça, voilà, que ce soit. Et donc j'ai essayé aussi d'une certaine manière dans le texte d'être fidèle à cette énergie-là, à ce souvenir-là. Et donc ça passe par une forme euh, de réalité. Mais je pense qu'après le... le... La distinction qu'on fait entre l'oral et l'écrit, c'est parfois assez surfait. Et je pense que c'est l'intérêt, justement, de la littérature de questionner ces frontières-là. Merci. merci à madame d'avoir posé une question qui était sur ma fiche et que je n'avais pas eu le temps de poser. On est donc d'accord. Euh, donc, c'est bien pratique. Je vous remercie. Euh, il reste deux minutes. Est-ce qu'en deux minutes, puisque vous avez fait deux allusions, et ce serait bien d'en dire quelque chose, du titre les arbres. Alors, on n'a plus que deux minutes. Est-ce que c'est possible en deux minutes de, de parler de ce titre, de, de, de son mystère, de son ambiguïté aussi Parce que voilà, rien qu'en lisant la taille des arbres, ça peut être leur dimension, ça peut être aussi couper les arbres, hein, comme vous l'avez évoqué. J'en dis pas plus. Oui, bah, de toute façon, un titre, il est fait pour être approprié comme on veut. Mais il y avait deux, deux dimensions importantes pour moi. Alors la taille, évidemment, on peut lire la hauteur et ce qui est très beau dans la question des arbres, me semble-t-il, sur toutes ces questions d'identité, d'histoire, d'identification, bah, ce sont des... Euh, comme je l'écris, hein, le, les arbres, euh, les arbres nous, nous dominent, mais jamais ne se moquent. Euh, et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, quand on domine un peu la situation, on a tendance à, à, à, voilà, le, à, à mépriser ou à rabaisser. Et là, vous avez des, ces espèces de, de, de, de, de, de, de créatures qui sont très ancrées dans le sang. La question des racines hyper important de la mémoire, de savoir d'où on vient mais ce sont des racines qui ne sont pas figées, hein, qui justement elles sont tout le temps vivantes, elles communiquent, elles continuent de pousser donc on n'est pas dans cette espèce de caricature de, de racines je ne vous fais pas là, le tableau donc il y avait ces racines et aussi bah, l'arbre cherche à aller le plus loin possible donc il regarde vers le ciel, il est très ancré, il regarde vers le ciel et sur cette question de, voilà, de savoir d'où on vient, des rêves, c'était une grande leçon pour nous, parce qu'on a aussi grandi à travers les arbres. Il y a plein d'arbres, en fait, qui, bah, sur la question aussi, sur le lien entre les voyages, il y a des arbres qu'on a retrouvés dans les deux voyages et qui font aussi ces effets de, de correspondance. Donc il y a cette dimension-là, la hauteur, mais ce n'est pas que la hauteur, c'est aussi l'ancrage le, le, dans le sol et dans la boue. Euh, et puis aussi la taille au sens euh, euh, bah, voilà euh, là c'est le côté peut-être euh, sur la transmission sur l'éducation sur le fait que voilà on est toujours euh, taillé coupé transformé fabriqué et que un arbre il pousse aussi parce qu'il est euh, comment dire transformé et y a des mains en fait aussi derrière les derrière euh, voilà euh, l'histoire les choses donc il y avait ces ces deux dimensions taillées, coupées, euh, euh, avec une ambiguïté dans la taille des arbres. D'ailleurs, est-ce que, est que, est que, est que quand on pense à taille des arbres, on peut penser à la fois à une certaine forme de violence, la mutilation, mais aussi à une certaine forme de, de douceur. On peut penser euh, voilà, aux tailles très précises dans certaines cultures où voilà, il y a des arbres qui, qui ne survivent que parce qu'ils sont excessivement bien taillés. Donc, il y a aussi cette ambiguïté. Donc, c'était un petit peu tout... Euh, cette dimension, puis pour terminer avec les arbres, c'est aussi en fait une rencontre avec, euh, avec le vert, avec la nature, avec, euh, parce que euh, nous, Paul et Loire, nous sommes aussi les enfants du béton. Quoi. Et bon, là, on, on découvre aussi euh, autre chose. Il est l'heure. Merci. On vous aurait bien écouté encore. J'avais encore d'autres questions qui venaient. J'imagine que je ne suis pas le seul. Euh, merci beaucoup, Fabien. Euh, merci de votre attention. Euh, il y a une rencontre qui va démarrer euh, pas loin. Et, mais il y a aussi, Fabien, que vous pouvez retrouver à la table de dédicace parce que vous pouvez en avoir encore d'autres, vous-même, des questions. Euh, je vous le laisse. Euh, je le laisse entre vos mains. Emparez-vous du livre et, et, et de l'auteur. Merci beaucoup de, de ce livre et puis de vos réponses. Merci. Voilà,